Oui, yeah. ça va, c'est plus cette Bonjour à tous. Yeah. Montre-moi. Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour la présentation de la, de la pseudo-partner. Voilà. Ah. Ceci. Voilà. Oh ça fait ça, ça, Pika? Oui, mais non ça finit toujours d'accord ceci est la Peugeot Partner 1600 turbo diesel je vais vous montrer l'intérieur où je sais rabattre les fauteuils et même les enlever en été on rabat les fauteuils on met une planche et nous dormons. les fermés. fermé, il fait 400 litres. Quand il est ouvert, il en fait 800, à peu près le double. Le gros avantage, c'est qu'il y a le haillon qui est bien haut. Il fait que quand on campe dans, le, dans la voiture, on sait se changer en dessous du haillon ou même déjeuner assis sur le rebord. Je fais enlever la partie arrière oui. qui est là la... où il y a le lion bien connu de Peugeot et les phares bien caractéristiques de la Le tableau de bord est assez classique, mais très complet, avec le kilométrique, le compteur de tours, la radio, le GPS. Et elle a, elle a un start and stop. Elle a un certain stop, et j'ai installé, mais on va le montrer de l'autre côté, une petite caméra pour filmer une petite GoPro pour filmer tout ce qui se passe que je roule. Une, -cam. une, web, une webcam oui. ou dashcam, das dashcam. Typique pour les Peugeot, c'est d'avoir plein de vides poches dans les portières, entre les sièges, devant le fauteuil du passager, devant le fauteuil du chauffeur. Il y a au moins en tout une dizaine de vides poches et même au-dessus du volant. Il y a un grand vide. Hein, je, la... je montre l'intérieur de la voiture avec la fameuse caméra webcam que je vais allumer en allumant mon moteur. Voilà tout ce qui s'indique, que les portières sont ouvertes bien entendu, qu'il faut mettre la ceinture de sécurité, que le frein à main est mis, le compteur journalier et le compteur total. Et le start stop, on va l'essayer tout de suite dès que le moteur aura chaud. Je vais montrer le petit ordinateur de bord qui indique combien de temps il y a eu le start stop combien de kilomètres j'ai déjà roulé depuis le dernier plein ma consommation moyenne depuis le dernier plein la vitesse moyenne depuis le dernier plein la date bien entendu et combien de kilomètres je sais encore faire avant le premier le prochain plein en plus il y a la température ambiante extérieure qui est assez optimiste de 17 degrés je vais et après je vous emmènerai faire un tour après je vous emmènerai faire un tour mais je vais d'abord ouvrir le capot et vous montrer le moteur ce que vous entendez déjà peut-être ouvrir le capot je tire sur la manivelle. Il faut dire que la voiture, elle n'est pas toute propre, mais on a roulé un petit peu dans la boue avec des chaussures sales. Alors, un peu ça. Voilà. Ouvrez le capot. C'est toute une manœuvre où il faut avoir des doigts très experts. Je vais mettre ta caméra. Il faut glisser ses doigts, chercher une manette jaune et ouvrir le capot. Maintenant je vais vous montrer le moteur qui tourne avec son bruit caractéristique d'un diesel la courroie, la jauge et les légers tremblements qui piquent au diesel ainsi que le bruit comme je répète. Par contre elle est bien isolée, le capot est bien isolé et toute la partie qui est en communication avec l'habitacle est bien isolé pour couvrir le bruit du moteur. Ici, si vous avez la preuve qu'il y a un stop et start système.